Bonjour Elisabeth. Bonjour Amine. Alors vous êtes analyste spécialisé dans les placements durables. Alors ça tombe bien puisqu'on va parler des obligations vertes ou des obligations durables qui ont la cote en ce moment. D'ailleurs la Commission européenne a visiblement émis récemment une obligation. De quoi s'agit-il en fait En fait euh, effectivement les, les obligations vertes, sociales ou durables, c'est un sujet qui revient régulièrement. et Il n'y a plus une semaine sur les marchés sans une nouvelle émission, une nouvelle obligation. Et... Euh, tout récemment, début octobre, la Commission européenne est aussi rentré dans le jeu en émettant sa première obligation verte pour financer euh, le plan de relance euh, sur son volet climatique. Et ce fut un grand succès parce que l'obligation devait lever 12 milliards euh, d'euros et elle a pu attirer beaucoup plus pour 135 milliards d'ordres ah oui. et de demandes de souscription. Et donc, ça démontre qu'il y, qu y a vraiment un intérêt pour ce type de. Et un vrai succès. Alors, vous venez de dire il y a quelques instants, obligations sociales, vertes, durables, ESG. Alors, moi, je n'y connais pas. Donc, je dirais, est-ce que ce sont des mots différents pour une même réalité ou il y a des nuances donc, en fait, déjà, une, ob une obligation durable, c'est une obligation classique qui a des caractéristiques similaires du point de vue du risque, du rendement, de la structure, mais elle vient effectivement remplir des objectifs en plus. En général, les investisseurs sont familiers avec les obligations vertes, avec les obligations euh, green bonds, green bonds ouais. dont les fonds empruntés financent des projets verts comme euh, l'efficacité énergétique, les transports propres. Ce qui est nouveau, c'est plus du côté des obligations sociales. Depuis 2020, 2021, elles prennent enfin leur envol. Euh, et aujourd'hui, dans les marchés, elles représentent euh, un quart des nouvelles obligations durables. Alors qu'avant la pandémie, cela ne représentait euh, moins que, que 10%. Oui, sauf qu'en préparant cette vidéo, Elisabeth, vous m'avez dit que les obligations sociales n'ont pas trop la cote auprès des entreprises. Pour quelle raison donc, dans cette accélération depuis la crise du Covid, c'est surtout les émetteurs souverains euh, qui, qui, ont qui ont lancé euh, ces obligations euh, sociales, euh, entre autres euh, pour financer, par exemple, le chômage partiel. Euh, mais du côté des entreprises, ils euh, ont un peu plus de mal à percer, effectivement, euh, parce qu'il est plus difficile pour une entreprise de définir un, un projet social euh, quantifiable. Du coup, les entreprises vont plutôt se tourner vers un autre instrument, les sustainability-linked bonds, qui sont des obligations dont le taux est indexé à des indicateurs durables. Donc l'obligation ne va pas financer un nouveau projet social ou environnemental de l'entreprise, mais plutôt le trajet global de l'activité de l'entreprise. Donc Par exemple, H&M a émis ce type d'instrument avec comme objectif d'augmenter à 30% la part des matériaux recyclés sur le total des matériaux utilisés. Et si elle n'atteint pas ses objectifs, si... Euh l'indicateur n'est pas respecté alors peut-être elle verra le taux de son taux obligation augmenté euh, une sorte de sanction. Alors Elisabeth on a parlé des entreprises mais regardons le point de vue de l'investisseur est-ce qu'on peut faire une métaphore avec les produits bio on sait que les produits bio sont plus chers est-ce qu'on peut imaginer que l'obligation durable ou verte est nettement plus chère qu'une obligation normale Oui effectivement historiquement elles sont plutôt plus chères pour l'investisseur mais il est prêt à payer cette prime verte ce guignum pour accomplir ces euh, objectifs euh, de durabilité. Et c'est vrai qu'en théorie, c'est plutôt étonnant parce que euh, ces obligations ont le même risque de défaut que les autres et elles proviennent des mêmes émetteurs. Euh, mais en effet, miroir, si elles sont plus chères pour l'investisseur, elles sont aussi moins chères pour l'émetteur. Et ça, c'est une bonne chose parce que ça les encourage du coup à, à financer ce type de projet euh, durable. Et donc, il y aura plus d'obligations vertes et peut-être que le prix diminuera et qu'elles seront plus abordables. Alors, autre question, est-ce que pour les produits bio, on sait qu'on peut les tracer Est-ce qu'on peut tracer Donc, est que, comment est-ce que je peux me rendre compte que ces obligations vertes sont réellement vertes, Comment leur fiabilité en fait Oui, effectivement, il y en a certains qui reprochent leur manque de traçabilité et d'autres le manque d'uniformisation dans les règles du jeu. Et euh, ils n'ont pas tout à fait tort parce qu'on voit en Chine que seule la moitié des obligations vertes serait conforme aux normes internationales. Et donc c'est important euh, de, de travailler sur des taxonomies vertes communes comme euh, on le fait avec l'Europe. Et c'est pour ça que la première euh, obligation verte de l'Europe dont je parlais à l'instant euh, est une bonne nouvelle parce qu'il a aussi euh, fallu développer des cadres et des dispositifs de reporting, de contrôle et même des pénalités si le processus d'investissement qui a été annoncé n'est pas respecté. Donc il y a vraiment une professionnalisation et une standardisation dans le, dans le domaine et l'Europe, là, essaie de mener par l'exemple en mettant en place ces nouvelles normes. Ben magnifique, l'Europe donne le bon exemple. En tout cas, merci Elisabeth, puisque grâce à vous, on a compris qu'on pouvait marier le meilleur des deux mondes, la finance, l'écologie et le social. Merci encore. Avec plaisir.